Session à tous! Se lever. Non! Non, pas ça! Mais pas ça, pas me lever! Encore 5 minutes! Hein Bonne question Oh, ok Qu'est-ce qui s'est. Ok, ça commence giga bien en fait Oh oh oh oh oh C'est juste un écran de télé ne mange pas courir. Okay. Ça c'est bien rouge tout ça. Ok. Fermé. Fermé. Ah l'ambiance qui s'installe. Oh. Vert. Ok. Euh, Est-ce que les gens voient ce qu'il y a dans le coin on se connaît à peine. Il y a pas de préliminaire et tout. Même pas un kebab. Zéro romantisme. Mais quoi Ah What is that Bonne question. Oh OK. Bloqué. Ah, bloqué. On, va plutôt, on va plutôt emprunter ce passage très inspirant Oui, fais ça, donne-toi un coup dans ta nuque. Inventaire, c'est bon. Bon, je vais je pas vous mentir, euh, bon déjà, je vais pas vous mentir, j'aime énormément quand les univers sont en mode immédiatesse. Quand t'as pas euh, 15 000 temps d'attente, d'installation, de fioriture ou quoi. Je le trouve déjà en 5 minutes, je le trouve beaucoup plus efficace que, que les stocks protocoles. J'ai pas besoin de mettre un patch à 25 giga pour, euh, pour faire passer un bon moment. Hein. Ah ok j'ai pris... Euh... What Ok C'est pas comparable Bah c'est vrai qu'il y en a un hein, qui est bien de jeu Et l'autre euh... qui est mensongé Okay. okay Force, Force, Force, Force, Force c'est pour le satan de la chaîne J'arrive, je viens en vélo. to check the readings but that may have been our biggest quake yet standard procedure newhart you know what to do if there's any critical damage to the base let me know yeah okay uh, no problem dr. van buren you will assist me at the landing site for the Cyrano Declan you're on comms find any system issues relay them to Shane aye aye captain switch to <laughs> a private frequency Declan no chatter on open channels over and out hmm, door's locked probably triggered by the quake I'll have to unlock it at my terminal. Private channel time. Allez, les affaires. On prend... Ah non, je dois ranger, en fait, mon lit, en fait, c'est pour ça. Allez, très bien. <rire> très bien. Shane, Shane. Ok. Oh. Les futurs PTSD qui arrivent. And what better way to start the day than assessing possible life-threatening damage from minor seismic activity mm. Mm. Beautiful. <rire> that's what I've been C'est vraiment le... le, le truc qu'il a entreposé chez lui, <rire> tu vois Très bien. C'est un truc de l'espace, c'est un truc... ok. Mm -hmm. Ok. Damn it. What was that code? Ah mince. Attends, le code Sur ma carte, non ah, Oh 059 Qu'est-ce que ça peut bien être... Hmm. Papa, déjà j'ai un aveu à te faire, déjà si t'as ton père qui va dans l'espace pour une durée indéterminée et que t'as ton fils qui attend que tu ailles dans l'espace pour te dire euh, pour que je t'avoue un truc, <rire> tu vois, déjà, déjà, tu te dis, ah, je pense qu'il a pas piqué euh, 20 mâles dans mon portefeuille pour aller prendre de la bière, avec ses poteaux. Ah ça pue sur 20, ouais. Ça fait déjà six mois que j'essaie d'écrire cette lettre et ce n'est probablement pas cette dernière version. Et j'ai encore pas mal de temps avant de pouvoir te l'envoyer. Tu as le droit, je vais être franc. Je ne suis pas en Antarctique. Cette expédition n'existe pas ou.. Où... Oh Mon fils a attendu que j'aille dans l'espace pour me dire qu'il a séché les cours. Quoi Ça va, c'est tranquille, tu vois. <rire> non, on fait pas partie, je suis allé un peu loin. Attends, c'est moi C'est moi qui ai écrit ça Quoi Ou alors c'est moi J'espère que tu pourras me pardonner, je n'avais pas l'intention de mentir. Quoi La fugue planétaire C'est moi le fils Quoi J'ai attendu d'aller sur Mars. Non... J'espère que tu pourras... Me PTDR pardonné, c'est ça Je n'avais pas l'intention de mentir. Mais je l'ai fait. Les employeurs prennent la confidentialité, très au sérieux. Et quel chèque ils m'ont remis, je te jure, papa. Pouah je suis tellement mieux payé que toi. Merci hein, d'avoir financé mes études. Au fait, euh, on sera sûrement déjà revenu avant qu'ils qu m'autorisent à ne pas envoyer ça. Je tiens à ce que ce soit moi qui te la prenne. Je gagne beaucoup plus que toi, ché Je veux que tu saches que je t'aime, malgré tout. Euh, ce que je veux vraiment te dire, c'est... Ok. C'est C'est Ouais, c'est que je t'aime. Quoi, ça s'arrête là, même ici Attends, si, non Tourne Mais même là, mais j'ai pas fini la... Oh J'ai pas écrit la lettre en entier c'est vraiment le brouillon, du brouillon, du brouillon, ok, très bien. J'ai plus de papier, ça t'excuse. Papa, je vais plus t'avouer, parce qu'il y a plus de papier dans la brimante. C'est ça, ça l'excuse, ok. 0, 5, 0, 5, euh, 0, ou le batarang, c'est bien aussi. 9, ok. Rappel. Notez qu'une mise à jour... Non <rire> Non non, non Non Non Non Non Non Mais même dans l'espace Mais même dans l'espace Ils veulent mettre à jour Non Est-ce que vous voulez passer votre navette sous Windows 11 <rire> Non les drivers de réserve d'oxygène ont été mis à jour. Non. Non, non mais, ben, je voulais pas ça. Bon... bon. Le cauchemar commence. Vous risquez de vous retrouver bloqué. 0,59. Bonjour champion. Wilcox a eu la bonté de te laisser dormir plus tard ce matin. Mais ça veut aussi dire que le docteur Fran Puren participe à la sortie jusqu'à l'atterrissage au Cyrano. Je te conseille d'attendre son retour avant de contacter la direction. Je sais qu'il lui arrive de bidouiller le code du bioscope. Alors commence par lui en parler. Ça te fera aussi une bonne occasion de bavarder un peu avec lui. C'est des je trouve aucune info à m'aider à résoudre les problèmes du code du réseau solaire. J'ai lancé le diagnostic à chaque fois où j'ai jamais... Euh, rien de trouvé d'anormal, c'est presque tous les jours euh, maintenant. Je crois qu'il est temps de faire remonter ça à la direction. Même si non qu'une solution temporaire, ce sera toujours mieux que qu est ce protocole de devoir constamment activer les réseaux auxiliaires. Hmm. Docteur... Newhart. Votre hand a été mis à jour, merci de connecter au <rire> Twist, je suis dans un relais SFR sur Mars. <rire> c'est le twist c'est on connecte en fait euh, toutes vos box depuis la lune, c'est pour ça qu'ils ne trouvent jamais notre réseau. C'est pour ça, ça qu'ils ne comprennent qu pas notre... <rire> <rire> sincère salutation, ah, c'est bien le seul truc sincère que je trouve dans le mail. Très bien. La règle de 2 est un concept intéressant. Quand nous découvrons un phénomène unique dans le cosmos, il est considéré comme une anomalie. Et compte tenu de l'immensité de l'univers, il suffit de trouver un deuxième exemple de ce phénomène pour conclure qu'il en existe des millions. Voire des milliards d'autres. Pour l'instant, la vie n'a été observée que sur Terre. C'est une simple anomalie. Mais il nous suffirait d'en trouver juste une autre, quelle que soit sa forme. Genre, euh... comme un tentacule, par, bah, par, par, par exemple. Un truc genre, euh... par hasard. Même des microbes primitifs. Oh, C'est pas gentil pour... Euh même des fossiles de microbes morts il y a des milliers d'années cette découverte marquerait l'avènement d'un univers débordant de vie tout ce qu'on doit faire c'est arriver à deux ok ok génial je vais laisser ma pépite ici et je vais aller prendre mon sac à dos sac à... Je, peux pas, je peux pas me, me plisser les gens ok c'est parti well. Oh, j'adore! C'était fait comme dans les films, tu vois. Dans les films, des fois ça apparaît comme ça et tu as le texte qui, qui apparaît en survol, genre comme si ça faisait partie du décor. J'adore ça. <rire> Très bien. En tant que membre de l'équipe Invictus, l'employé de Manticore Orochi, vous devez impérativement respecter certains protocoles de sécurité. Toute l'installation d'Orochi, rochi y compris cette base martienne, est divisée en zones d'accréditation. Les secteurs ne sont pas tous accessibles à l'ensemble des employés. Votre badge porte un chiffre reflétant votre niveau d'autorisation. N'essayez jamais d'accéder à une zone où à de l'équipement au-dessus de votre niveau d'accréditation. N'essayez jamais de forcer vos collègues à vous faire bénéficier de leur propre niveau d'accréditation. Ne donnez jamais d'accès à des secteurs ou à de l'équipement interdit à des collègues disposant d'un niveau d'accréditation inférieur au vôtre. Signalez immédiatement toute anomalie ou infraction hmm. à invectus. mais c'est quoi, c'est C'est vraiment C'est vraiment... Envoyez un mail, bien sûr, euh, si vous avez un problème, euh, envoyez un mail. Compte tenu de la nature des travaux de Manticore et de Rochie, ces protocoles sont là pour vous protéger des accidents dramatiques et leurs conséquences. Si vous avez le moindre doute sur ces mesures ou sur votre niveau d'accréditation, contactez votre super direct. Eh ben, c'est super rassurant. Mais j'ai... <rire> non, mais c'est le service client SFR, c'est... Vaut mieux pas, en fait, contacter qui que ce soit. Oh, a l'air joli. Nous vous répondons le lundi au vendredi de 10 h à Beep. What the hell? Hey, what's up with the lights? Uh, yeah, getting some odd spikes in power as the batteries kick in. Hey, you you just hang tight while I do your job for you, okay? No, I have a coffee. No, really, take take a load off. Ok, j'arrive. Du café, j'arrive. Je joue dé d'échecs. Oh, stylé. Si ça porte l'entête de rochiste officielle. Nouvelle photo d'identité à prouver, commandant Wilcox, la direction, vous êtes bien bichonné. Vous êtes bien biche... Quoi, <rire> Quoi? Qui c'est qui se bichonne dans l'espace Pardon Dans l'espace, personne pourra vous entendre vous bichonner, mais pardon Mais... Mais dis donc Copy that. No. Savory oatmeal looks good. C'est des réserves. Crap. What's up? I uh I seem to have misplaced my bio cage. Josie saw it in the lab on her way out. Told me to tell you. Better get it before you do anything else. Okay, make get which? That should do it. Ok, il y a la course. On a oublié nos affaires car on est un sac. On a oublié notre cybersac. Des sacs poubelles qui sont là, ok, très bien. Oh Oh Ouais, Captain Igloo de l'espace. On ouais, des livres. On a tout ce qu'il faut, très bien of oh, le café n'a pas été bu quoi Quoi Quoi Pardon. <t 'en> bon, c'est là que tu sais que au niveau gravité, c'est ok c'est réglé parce que t'imagines... le café qui est coulé, le truc qui fait bu ça va dans l'espace partout allez je vais faire pareil c'est pour la simulation c'est pour le rp juste faire un test c'est un test hein. <rire> Il y a une une ur... J'espère qu que j'espère que j'ai une sondure. Hein. J'arrive. <rire> J'ai alors, qu'est-ce qu'elle a, ma tasse Qu'est-ce qu'elle a, ma Ok. question time. Non Quand tu arrives à Earthside, tu vas demander à Manticore pour a raise Tu penses que si je they'll give ils to me? Non. encore plus plein de café. J'arrive, j'arrive, j'arrive Quoi Déjà, vous. Oh mais c'est son rêve Ah mais là j'ai le... Jusqu'étrange, ouais. étrange. c'est comme la séquence Ok, très bien. Oui Allez, go On va donner un coup de pied de biche dans l'espace, bien sûr. Giga rassurant. Oula, oula. Now where is Déjà? that bio cage? Ok. Ok. C'est Quelqu un. Quelqu'un qui a un Lego sur la table, très bien. En bon, tant qu'il est pas par terre. Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'il lui manque No good. I think there's a reset button somewhere. <rire> j'ai pas changé les piles. <rire> Quoi sur Mars oh Non mes piles 3 A. Non mince. Mais pourquoi j'ai brisé 3 A Ça va pas avec. Il me fallait des piles plates. Dis donc. Et ressemble moi un café. <rire> Just my luck. I need to find something that can fit in there. Oui. Declan, j'ai trouvé bio <rire> <mets dans> le biogage, mais il ne tourne pas. Je dois le reset. Je vais trouver quelque chose de grand et de long. Une pente doit fonctionner. Bon, tout est resinalisé. Tout est ok, résinalisé, parfait. Chan. Là, il a fonctionné. Bien. Tu devrais pouvoir rébooter le système de sécurité maintenant. Just scan the servers with the bio gauge. Ok, je peux scanner. Ok, inventaire. Ok, j'ai tout l'inventaire qui m'a... Va... Oh, c'est pas mal, hein. Ça fait un peu pour ça Bioshock là-dessus, hein. Ok. On va c'est pas mal. Le meilleur de Scannacy Technology peut offrir en matière de logiciels et de systèmes de sécurité j'ai pris bas, les prix sont bas, je voulais dire fallout. Ok. Euh, connecter. Oui, on démarre. Là, c'est pas inquiétant en tout cas. Mais même là <muches> Même là The quake probably knocked the panels out of alignment. Même là! Je vais ajuster les panneaux de l'équipe de l'invictus manuellement. Un caillou. Ok. <coughs> Entre les de l'équipe Invictus, vous devez impérativement. Ok, ça, on l'a lu. On l'a lu. On sait exactement ce qu'il va nous dire Il va nous dire respectez vous les uns les autres euh, nom de dieu <sne> ah, c'est vraiment des notes hein. ah c'est un A aucune trace de microbe fossilisé <rires> pas vu dans le chat hein. Normand des claines pense avoir trouvé un site prometteur à environ 36 km de l'est à l'est de la base ok Ok, ça a l'air hyper rassurant, hein. giga rassurant. Ok, la petite analyse qui va bien. Lucas, le centre de contrôle souhaite que vous penchiez sur un éventuel voyage jusqu'au de lune. Envisagez la logistique dans les deux scénarios possibles. Un lancement depuis la Terre ou depuis Mars Essayez de leur fournir une estimation chiffrée. Faites-en votre priorité. Examinez aussi l'orbite de chaque lune. Phobos devrait se trouver à 1,4 diamètre martien de distance pour une révolution de 7,66 heures. Ok, mais selon les deux satellites, sont nettement plus proches et plus rapides. Sûrement une erreur. Euh, euh, bon courage, signé Josiane. Merci Josiane. Josie pour la peine. Oh une grenouille, qu'est-ce que ça peut-être Ah, on petit bague, on petit bague à grenouille. Regarde. Moi, je peux encore articuler mes jambes parce que je suis vivant, moi. <rire> Excellent. Ok, rien. viens ici. Ok, c'est quand joli, hein, c'est quand joli. On parle pas de la grenouille. Hmm. Bon, montez. on va monter On va ce que tu Oh, c'est joli, ça Tu sais, dans ce genre de situation... Dans ce genre de situation, où c'est hyper tranquille, tu sais que tu vas avoir un genre de jumpscare Tu sais que tu vas avoir un genre de, de tout fou le camp Tu sais dans ce genre de situation, tu le sais. Tu t'en doutes que, que... que tout va... partir en kick. Ah, c'est très joli. Très joli. Tellement... Regardez dans ce désert. Vous voyez le désert Regardez. Eh bien, si vous regardez bien dans les profondeurs du désert, vous plissez bien les yeux, vous remarquerez... Alors que... <rire> oh, je suis coincé. Je suis de l'autre côté des escaliers. <rire> non, mais je... Tu sais, je vais installer Snake sur euh, sur Mariance euh, On aura l'impression d'avoir plus de l'or que dans Case de protocole. Ok, ok, ok, ok. Je suis là, allez, très bien. C'est là, tout full camp, tout full camp maintenant. Waouh, waouh waouh, on va sortir Juste pour, juste pour tester. Mettez un casque. Ah, ils ont tout prévu <rire> Comme par hasard. Il faut qu'on mette un casque pour sortir dans le vide spatial. Dans le désert. D'ailleurs, regardez celle sur Mars avec euh, Madame Anna. Ok, Je peux interagir. Je peux mettre mon casque. Je peux déplacer mon casque dans un endroit ou l'autre. Filtrer, faire le plein d'air, très bien. Parfait. Ah là là, faut des réserves d'air. Ouais. C'est bon Quel est le but du jeu en fait Bah, C'est comme dans toutes les introductions, c'est. La découverte des enjeux. Waouh Je pense qu'il faut prendre. Waouh, c'est tellement chouette. C'est chouette, en Ok, ce transporteur martien tout terrain est l'une des plus belles innovations de Manticore dans le domaine de l'exploration spatiale. Équipe de systèmes de suspension sophistiqués, d'une coque blindée en triple alliage et d'une propulsion électrique dernier cri à haut rendement, il a tout d'une grande pour vous conduire sans danger d'un point à un autre de la planète rouge. Il y a une sorte de voilà, de bouton ici. D'abord, fermer la porte arrière. Okay, 90% d'oxygène, pression OK, 70 BPM. OK, parfait. Est-ce que j'ai un endroit pour reprendre l'oxygène, là Ouvrir. C'est quoi Non, je peux reprendre l'oxygène. Oh, mon thermos Mon thermos okay. Là, je peux réouvrir, je peux ressortir, très bien. Bon, allez, parfait. Ok, on va aller chercher l'anneau solaire. Declan, I am buckled in and headed to the solar panel array. Well, now you've got nothing to do but listen to me. Just when my migraine was starting to clear up, I'm actually glad to have the Sierra landing today. Some fresh faces, and supplies, distractions. Everyone's so on edge lately. I don't know. Maybe I'm just imagining it. These dreams are starting to get to me. Yeah, you're not the only one having strange dreams, there, Ace. You too? Oh, yeah. I mean, put yourself in my shoes. You log out after your shift, eat some rehydrated meatloaf, and bunk down for the night. But the second you fall asleep, it feels like you're back at your desk and you hear the static again. You calibrate, more static, calibrate, then something sounds different. It's a pattern. You start decoding it. It's gibberish, but the static keeps talking. It wants you to hear the symbols. C'est bon? Non, c'est toujours pas moi qui conduis, ok. Vous savez quoi? Je sens. Je sens qu'on va continuer de faire du forage et qu'on va tomber sur un truc super alienisant, super cheloux. Je le sens vraiment comme ça en fait. On cherche, on parle d'anomalies, on, on parle de génétique, on parle de. Euh, de rechercher de la vie, tu vois. On va peut-être tomber sur Mad Damon. Mais la version dans Dogma, tu vois. Ok, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas droit à l'oxygène, là encore. Hein. Ok. Quelqu'un a dû en paix. Je vais en la montée à, pied, à pied, la batterie oh, hey, a, a, a été volée. Volé. Ah, ah, mais vous savez, en fait, le commandant Wilcox m'a contacté. Le site de d'atterrissage est en cours. En réparation, elle, elle, elle m'a aussi demandé de remettre de l'ordre dans, dans la tour de communication de pour éviter de faire peur aux nouveaux recrues. J'adore Josie, Josiane, Jos, Joe, G, J. Ok, c'est là, hein. c'était hein, piqué, l'ascenseur a été... il n'y a plus de batterie, hein. quelqu'un nous a volé notre précieuse batterie. The solar are Ils sont bien synchronisés, je vais devoir connecter, connecter mon bioscope bio pour les réaligner. Très bien. Hop là, je t'ai fait une de rampe là. Très bien, avec mes rollers. T'es oui. sur Mars T'es sur Mars, et t'as quand même des supporters de foot qui viennent te voler des batteries ici. Ok, c'est parti. Scanner. La connexion, échec, Vérifie le terminal du panneau solaire est alimenté. Bah non, c'est pas alimenté. Évidemment. J'ai l'impression que mon niveau d'oxygène diminue Impression que mon niveau d'oxygène diminue. Oh. Ok, on suit un peu le fil. Votre super à la moyenne. <rire> J'ai compris, bienvenue. Alors là, est-ce que ça marche Oh Je vais même pas à cette hauteur, ça passe. En vrai, ça passe. Allez, hop là. Finalement, ça sert à quelque chose, mais nous, euh... On rigole, on rigole, mais. <rire> C'est bien de se retrouver dehors et de respirer l'atmosphère inexistante <rire> de Mars, MDR. Qu'est-ce qu'on est marrant comme euh, scientifique. <rire> comme un super signe mort. Donnez-nous un signe. Ok. Quoi, il faut que je l'amène là-bas? Non, déjà on va voir. Si. J'ai la batterie avec moi hein, mais... Attendez, j'ai la batterie avec moi. C'est quand même un petit blagueur pour des temps d'atmosphère qui n'existe pas. Euh, la question que je me pose c'est, est-ce que on va... Euh, je, je suis tenté on a on n'a pas mis de batterie encore hein. f... oh <coughs> qu'est ce que je suis con je suis vraiment con <rire> Et le prix du Darwin Award est décerné cette <rire> année <rire> Mais c'est des clans aussi, là Il m'a déconcentré Il m'a déconcentré avec ses blagues C'est ma faute Non, c'est pas ma faute <rire> <rire> <rire> atmosphère intérieure. C'est OK Don't nous la batterie. Let's just get OK. Lucky power cell. OK, mettre la là, là. Voilà, ça fait plaisir, je vais pouvoir observer du café maintenant Voyons voir. Oui. Oui. On vient de là. Oh, c'est bien. Ce qui est bien, c'est que t'as pas à, à traîner avec 15 000 trucs en fait en termes de, de, de matos. Why is this Trouver le relais d'énergie, régler les panneaux solaires. Ah. Oh, attends. Tu l'as. Évaluateur. Après 133 sols, la mission principale est un succès. Nous avons localisé un gisement de potentiel d'eau glacée à 36 km à l'est d'ici. L'équipage du Cygnus sera informé dès qu'il aura apporté les recherches. sont en cours. Très bien. Ok des patates avec ton Ah, j'ai trouvé ça, le, le, j'ai trouvé ça Ok Les panneaux solaires sont devenus un problème récurrent. Le relais d'énergie enregistre les chutes de tension quand les capteurs automatiques se coupent en activant les batteries secondaires Le calibrage manuel semble bien fonctionner et les panneaux suivent correctement le soleil. Je ne vois plus qu'un problème de code et il n'y a rien dans le manuel pour m'aider à le résoudre. Franchement, c'est sorti et tra, extra véhiculaire me font du bien au moral. J'étouffe un peu dans la station, c'est bien beau de regarder par la fenêtre, mais je préfère me tenir ici, sur le sable. Même si je ne fais que scanner, euh, tourner des boutons, je le fais sur Mars. C'est stylé. C'est du concret. Et avec tout le monde qui se plaint de troubles de sommeil, moi compris, je suis pas fâché de m'évader un peu. J'hésite presque à signaler ce problème. Non, ben bah, tu sais quoi, t'es dans l'espace, t'es avec une équipe, tu as des hallucinations. Ouais, franchement, réfléchis bien avant d'en de <rire> parler. C'est vraiment très... C'est qu'un détail, je pense que tu, tu te plaindras pour pas grand-chose. Site de forage approuvé. C'est ça, mais je vous disais... Franchement, j'avais spoté le truc. J'avais spoté le truc. Les profits thermiques indiquent la présence possible de multiples dépôts de glace. Et tu sens un peu la matière organique congelée dans la glace. Tu sais, un peu ce signe, tu vois un peu à la... un côté Carpenter. Échantillon de matériel végétal fossilisé, découvert près de quiétude 3. Ça sera un peu moins la quiétude dans deux secondes. Analyse requise pour en déterminer l'origine. Exploration approuvée. Premier échantillon négatif, les profils thermiques infrarouges révèlent un potentiel insuffisant. Ok. Léani, réseau solaire nul, réseau solaire nul, distributeur d'oxygène nul, météo difficile. Ouais, sérieux, franchement, de quoi se peindre et si Lucas est en deuil Quoi Étant donné que les logements de ce complexe semblent être devenus votre zone de stockage improvisée, je me suis permis d'entreposer un peu de mon propre matériel superflu ici. J'ai donc implémenté un protocole plus sécurisé pour le verrouillage des quartiers en question. Comme vous devez y accéder fréquemment, je vous accordais un niveau d'autorisation vous exemptant de mots de passe. Je vous demande juste de ne pas toucher à mes affaires qui. Bien que non essentiel, n'en demeure pas moins utile à mes travaux. Merci, docteur Van Buren. Okay. Très bien, porte déverrouillée. Ah, c'est la fameuse porte, très bien. C'est quoi, je vais... C'est quoi, j'ai pas de casque. Je vais prendre mon casque, en fait, je me dis... Je vais prendre l'autre casque, que j'ai ternué dans le mien. Euh, et j'ai pas de chamoisine. Donc je vais prendre euh, l'autre. Oh, une batterie de rechange. Ça a fait plaisir. Après, je sais pas, hein, si t'as été dans ton casque, ça donne une autre dimension à la définition de constellation quand tu regardes l'espace. Hmm... douche, ok. Oh, la batterie, parfait. C'est pas la batterie qui alimente le complexe avant de partir. Ok. Donc on va pouvoir en mettre de euh, la batterie. Après je dis pas euh, si mon personnage il meurt, le gros avantage d'avoir laissé un peu du sien à l'intérieur c'est qu'on va pouvoir me cloner. Comment ça se présente les réseau solaire J'ai trouvé la suite du Sénat ont de test sont C'est la fin de l'abondance sur Mars, mars aussi, hein, je vous dis. Hein. Quoi Ouais, t'es sur Mars Eh ben, si tu casses Copy. le matériel, on va te gronder. Copy. Not your fault. but after the Cyrano lands, no excuses. Get it done. Oui, bah, venez sur Mars pour me gronder, ouais oui, oui, c'est ça. Vous êtes pas content bah, pas de problème, venez me gronder. Je vais d'abord à côté. Vous savez quoi d'une réserve d'oxygène Ok. Console, voilà. Faible. C'est bon Ah on redirige les panneaux solaires. Je suis à 34%. Ok. Mais c'est moi qui dirige Mais je suis vraiment astronaute, PAPA Oh One down Yes C'est qui les papas C'est qui le patron C'est moi mon diplôme n'est pas une arnaque. <rire> <rire> Le que c'est jacouille de l'espace, tu vois. <rire> Allez, en mission Chan Yeah. Pour la science, je connais toi Non. En fait, sachez que là, en termes de manipulation, quand tu dépasses un stade, ça régresse. Il faut que tu attends et que tu changes de sens pour essayer de capter le bon. Par exemple, là, je descends. j'arrive 119, 80, 82, 83. Voilà. Je vous jure, je suis apte. it is That everyone downloads this program. Um, I've already added it to your OS to ensure that you, you don't forget. Euh... Thanks. You're welcome. I think it'll really help with morale. Ok. Est-ce que je peux... Non. Faut pas que je reprenne les est d'accord. Bon, tout est alimenté. Bon, est-ce que je suis à 52% d'oxygène À quel moment on s'inquiète Wow, Declan, a whole section of the scaffolding here has collapsed. Oh, it was the witch Or we had a minor quake recently. You know, take your picture. Ah mais je jure, mais... Oh. Declan qui fait des blagues, t'es es en mission, tu sais, pour établir tout ça Et lui, il est juste en train de faire des vannes, tu vois oh, ok. On a établi deux sur trois. Le troisième panneau est par là. Aïe euh, Je m'ai glissé le genou. Ok, 1, 2. Attends, si non mais en fait si complètement. Ah il faut monter là. Très bien. Le 3. 1, 2, on a fait 2. Donc le troisième est là. Non. Oui Parfait Ne bougez plus Ok, là je fais en haut, en haut, en haut. 59% en haut, ah ok, là il faut que je m'asse en bas, 59%, droite, non, gauche, gauche, gauche, gauche, gauche, 80, là j'ai essayé le haut, là c'est bas, voilà Papa Tu vois, tu vas être fier de moi papa je suis peut-être con, mais par accident, j'ai réussi si bon de... coup, hein uh -huh. ah, I mean, Voilà, c'est qui le patron de l'espace C'est moi <rire> <rire> Ok, c'est parti <rire> There be a fuse switch on one of the sides. Un fusible interrupteur, activer le relais d'énergie. Ok, très bien. Actionnez le fusible interrupteur. Ok. Là, peut-être sur le côté, hein. Voilà. Sacré fusible, mon gars. Hein. Actionnez, activer le relais d'énergie. Je referme ça. 50% d'oxygène, on a ok. Ah ouais, Est-ce que vous avez le CD Internet euh, Shane, Très bien, super. Good Bonne nouvelle. Quoi <sighs> On a trouvé de l'eau sur Mars là C'est moi l'expert ils ont besoin d'un expert, c'est moi. C'est moi. What I greenhouse. do not have time for this. You will fix this. Jeez. her cereal? OK. J'arrive pour juguler l'inondation. c'est bizarre la musique, c'est quoi Bon on a accompli notre mission. C'est bizarre. J'ai l'impression que tout ça c'est vraiment une mise en ambiance. Moi j'aime bien, franchement je trouve ça tellement plus efficace que au Protocole. Déjà, grosse différence, à 25 gigas de patch près, m'amuse ouais c'est là on, on explore un peu la, la planète j'ai l'impression que c'est quand même aussi beaucoup de beaucoup de didactique tu vois tu fais la mission papa voilà c'est si mauvais que ça qu'elle est ce protocole. Mmh. Bah, c'est un bon jeu d'action. Still fighting that headache? Yeah, I still can't shake that dream. Part of it was a memory from when I was a kid. Weird. It was the last birthday party my mom was around for. She left not long after that. Do you know what happened to her? Not really. It was big news when she disappeared. She was a big-shot theoretical mathematician. Oh, yeah. Everyone knows Dr. Newhart. I mean, I had to read engineering dimensions in grad school. All I know is, the day after my birthday, I head downstairs for breakfast, and I couldn't find her. The basement door was wide open. It was the only place she could be, I thought. So, I went down. There was a... Uh, like a... Well, she wasn't there. Or anywhere. We searched for years. Le patient wow. zéro, c'est. <rire> like well, no right? Quelle bande de blagueurs! C'est vraiment des comiques! Ok. Allez hop! On va poser notre casque après! Avoir renouvelé l'atmosphère. Inondation détectée. Ok. C'est moi. C'est de la rouille. C'est du sable. C'est du sable. Hein. Ok. Waouh... Declan, the greenhouse is definitely in a sorry state. This has got to be fixed before the Cyrano lands. Well, the major issue is the water reclaimer. offline. Ok, très bien. Faut monter. Mais... what?